Voici l'application musicale Xylo. Alors, nous voici maintenant dans l'application Xylo. Allons voir ce que ça nous réserve. Alors, voici des petites images pour vous aider euh, à installer votre xylophone. Alors, avant d'aller faire la tournée, on arrive directement là, sur la dernière euh, composition qui a été utilisée. Donc si c'est un programme préprogrammé qui est offert par Xilo, je vais vous en faire jouer une petite partie pour que vous voyez de quoi ça a l'air, puis par la suite, je vais vous montrer les options dans cette application. Alors, vous avez vu que parfois, là, pendant que Dash jouait, euh, les notes étaient moins précises, là, donc, euh, il frappait sur deux lames en même temps. Alors, dans les paramètres, vous allez pouvoir faire ce genre d'ajustement-là. Alors, les, les paramètres sont ici, en bas, là, en orange, « Setup and Calibration ». Donc, c'est ici, là, que vous allez pouvoir ajuster. Donc, ce qui va vous demander de faire, c'est... Euh, c'est simplement là, de tester Dash et de replacer la tête avec le petit bâton vous à -vis la bonne lame euh, quand ça ne sera pas adéquat. Alors, voici le menu de Xilo. Alors, dans le menu, vous avez tout d'abord euh, l'occasion avec le plus bleu de créer vos propres compositions musicales. Ensuite, vous avez les compositions musicales que euh, vous avez euh, déjà utilisé, ok? Si j'appuie sur le plus bleu, alors le premier emplacement, c'est la création de vos créations à vous. Donc, en appuyant dessus, vous allez pouvoir créer votre propre musique. Et euh, les autres, ce sont des, euh, des chansons préprogrammées. Alors, vous avez simplement à appuyer dessus pour en faire jouer une, alors, euh, disons que moi je vous mets, tiens, frère Jacques. Okay. Bon, alors, vous comprenez le principe? Alors, ensuite de ça, ce que je vais aller faire, c'est qu'on va retourner dans euh, le menu et on va aller faire une création nous-mêmes pour voir les options. Alors, vous voyez qu'il apparaît devant moi un premier tableau là, de l'âme pour composer mes premières notes. Donc, euh, je ne suis pas une artiste. Là, j'ai appuyé dessus euh, euh, sans être prête à commencer. Mais alors là, je peux venir placer... Mes, euh, mes notes et je vais voir en direct qu'est-ce que ça donne. Voilà. Alors, quand ça me convient, je pèse sur la flèche de retour. Vous voyez en bas. Euh, le petit bouton, l'espace « No motion », si j'appuie dessus, c'est qu'en fait, je peux également programmer d'âge pour se déplacer pendant qu'il joue de la musique. Donc, vous voyez que l'application, par contre, va être en anglais à ce niveau-là. Donc, je peux avancer, reculer, tourner à gauche ou tourner à droite. Et on peut aussi choisir les nombres de 1 à 4 pour dire combien de fois je veux... Euh, qu'il répète en fait euh, euh, ce plateau de notre scie. Donc, on va travailler les boucles en faisant euh, cette option-là. Donc, je pourrais dire que je veux qu'il joue deux fois euh, ce plateau-ci. Alors, là, ça va être répété sans cesse. J'attends que je termine ma chanson. Alors, maintenant, si je vais sur le petit plus bleu à droite, ça va me donner un deuxième plateau pour venir acheter des notes. Alors, du même coup, ça on peut voir que si jamais je veux déplacer des notes, ça va être facile. Voilà. Alors, je vais arrêter avant de vous euh, faire peur avec euh, ce chaos musical. Euh, disons que je souhaiterais, euh, bon, faire déplacer Dash. Alors, je pourrais dire, euh, bon, qu'il va faire cette, cette partie-là deux fois en avançant. Et puis, euh, pour la prochaine partie, il va se retourner, disons, à gauche une fois. Alors là, si je veux vraiment voir ce que mon programme donne, plutôt que de laisser jouer les tableaux sans arrêt, pour me permettre d'ajuster les notes, je dois appuyer sur le, le triangle blanc en bas, alors le bouton « Jouer » pour voir ma musique. Alors là, vous voyez que mon, mon dash est un petit peu sorti de l'écran. là. Alors, disons que je le corrige et que je le, je le fais avancer seulement d'une fois. Et tiens, je vais le faire jouer la deuxième partie euh, deux fois. Donc, ça va vous permettre de mieux voir euh, ce qu'il y en a pour la prochaine fois. Alors, je redémarre la musique pour voir maintenant ce que ça donne si Dash avance une seule fois là, pour ne pas sortir du champ euh, vidéo. Alors, voilà. Alors, en gros, là, c'est ce qui est offert avec l'application. Euh, c'est sûr que ce n'est pas euh, l'équivalent d'un cours de musique. On n'a pas la qualité d'un instrument euh, euh, non plus, là, avec quelques centaines de dollars. Ça reste euh, un outil pour apprendre à programmer, mais aussi euh, de la qualité d'un jouet, là. Alors, euh, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on euh, n'en disquera pas avec « Dash ». Par contre, euh, on a une belle possibilité pour s'amuser et aller chercher nos élèves qui ont une grande force au niveau de l'intelligence musicale. Alors, euh, si jamais vous avez le Xilo, eh bien, je vous, je vous souhaite bien du plaisir.